Cyril Agarnier et Guillaume Santou, bonsoir. Bonsoir. Euh, je me présente. On n'est pas les chevaliers du fiel. Hein <rire> <rire> je n'aurais rien dit à eux. Je me présente. Moi, c'est Anema. Hein, dans le jargon des défenses immunitaires, hein. on pourrait dire que je suis une sorte d'anticorps de... naturel hein, de, de l'amour. Hein, non. <rire> si, si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais hein, que je me sens un peu comme, comme une pédicure hein, qu'on aurait offerte à un lépreux et hein, dont, du coup, de malheureusement, personne. Personne ne, ne, ne profite jamais, ce, ce qui est un peu dommage. <rire> Bref, je, je suis célibataire et, et ravie de, de vous rencontrer tout, tous sûr. les jours. Plus ravi hein, que, que même aussi physiquement, hein, du fait de, de ce petit ascendant Belle et la Bête hein, qui, qui oh. se dégage hein, de vos physiques, aussi avantageux qu'un gras, et eh bien, eh bien de ce fait, vous pourriez aisément passer hein, pour, pour les sosies hein, de, de proximité hein, de, de cet acteur aussi charmant que, que non charismatique, hein, qui est, qu est le sympathique Pierre Cosso, hein, dont on a plus de nouvelles de, de, de, depuis ah, la bouche. Et vous. de cet acteur anglais ah, hein, ouais. aussi drôle hein, que, que probablement toujours puissant qu qui est le délicieux Mr. Bean. Hein, eh bien, eh bien, Ha <laughs> C'est léger handicap visuel. Je vais faire une promo à la Mister Bim, je vais fermer ma gueule Et bien, malgré, et malgré ce léger handicap c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on bah, qu rencontre un duo d'humoristes de talent, hein, qui, bah, qui après avoir été repéré en 2007 hein, bah, pour cette sorte de DSK de l'humour, hein, qui est ce beau vieux Gilbert Roseau, qui hein, <rire> après avoir remporté des prix hein, aussi prestigieux qu'inconnus, hein, tels que la plume d'argent hein, des amis d'Alphonse Salé oui, ou encore le, le premier prix du jury. Hein, du célèbre festival d'humour de, de Villeneuve sur lotte eh, oui. eh bien, en véritable galérien de l'humour, hein, on peut dire que, <rire> que vous n'avez pas hésité à écumer toutes les émissions du PAF, hein, câble et TNT comprises, puisqu'après hein, avoir participé à Pli en 4 hein, sur France 4, hein, une émission formidable hein, que, que naturellement personne hein, ne, ne regarde. Hein, <rire> puis non, à l'émission, les, les grands du rire hein, sur France 3 et enfin, année c'est ses chéris, hein, sur, sur Paris 1 eh bien, eh bien, en 2010, hein, vous avez repoussé les limites hein, aussi bien de, de l'humour que que du tolérable. Hein. En intégrant l'émission, on ne demande qu'un rire de cette sorte de guirou du qui hein, qu'est le délicieux Laurent des Une émission au hein, face à, à des, vier... hein, des vérinots et autres chants les soignants, hein, votre vous c'est naturellement très vite imposé Et notamment avec un sketch formidable sur les dépendants sexuels anonymes, hein, dans mm. lequel le Guillaume ici présent incarne un certain Luc Luc, hein, un chou du gourmet hein, qui évoquait un peu hein, comme le labrador. Adore finalement, un besoin constant de, de se frotter, une particularité aussi pathologique hein, que beaucoup compréhensible hein, quand on hérite de, de ce genre de physique hein, que plusieurs femmes qualifierait probablement, hein, juste au titre d'ailleurs, hein, d'éliminatoire. Hein, mais je dois bien vous l'avouer de, de mon côté. Mais, me remplit d'espoir, en fait, hein, dans le sens où, où je suis comme mon petit nœud. Étant désormais à 328 watts de tampax, hein, de, de la méno, il souffre, hélas, d'une forme assez sévère, hein, d'anorexie sexuelle, hein, de l'ablation de, de la prostate, hein, de, de mon pépéronique. Et bien se fait, fait sachez que si les siamois de l'humour qui sont en vous n'ont pas peur hein, de partager un espace aussi étroit hein, que, que poussiéreux, eh bien, eh bien je m'autant vous dire hein, que, que ma scène ouverte, et moi-même, sont suis absolument ravis. Hein, de, de vous laisser prendre vos quartiers dans, dans nos backstage, hein, si vous <rire> Dans cette petite confidence je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. En attendant, hein, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, journée mondiale hein, du refus de la misère oblige. Hein, j'irai tenter de, de rassasier les clodos hein, de, de la station route de la Paupe. Donc, je suis comme moi, là. Le casse-croûte de l'amour, est en vous. n'a qu'un souche, dans hein, c'est de se faire enfiler, comme on dit. Eh bien, eh n'hésitez pas à me rejoindre. A bon cœur Bravo, quelle inspiration